Dans ce tuto, je vais vous montrer comment faire une capture d'écran vidéo dans Camtasia. Pour faire une capture d'écran sur Camtasia, lancez le logiciel, cliquez tout en haut à gauche dans enregistrement. Lorsque cette fenêtre va apparaître, vous aurez le choix entre enregistrer en plein écran ou bien sélectionner une zone personnalisée, donc soit une résolution ou bien verrouiller sur une application choisie. Vous pourrez aussi activer ou non votre caméra et choisir votre source d'entrée audio, juste ici. Vous pourrez aussi configurer votre volume juste là. Pour choisir votre dossier de sauvegarde et le format vidéo, allez dans « Outils »,« Options », dans « Général ». Ici, vous pourrez choisir le format vidéo que vous voulez, donc « .trek » si vous faites le montage sur Camtasia de préférence, ou bien en « .avi » si vous utilisez un autre logiciel de montage. Et pour le dossier de sauvegarde, allez dans « Options de fichier », cliquez ici et choisissez le dossier de sauvegarde que vous souhaitez. Pour commencer un en enregistrement, appuyez sur le bouton « Rec » ou bien la touche « F9 » qui permet aussi de faire des pauses. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur « F10 ». En espérant vous avoir aidé, nous nous retrouverons dans la suite des tutos pour vous montrer comment faire un rendu et une exportation vidéo dans Camtasia.